Bienvenue dans cette présentation de l'éditeur de scénarios de release. Pour accéder à l'éditeur, on passe par le compte utilisateur, on clique sur le bouton « Mes scénarios multijeux ». Vous pourrez trouver une petite documentation, que je vous invite à lire. Et pour créer un premier scénario, on va simplement cliquer sur le bouton « Créer un scénario ». Quand on crée un scénario, commencez par lui donner un nom, dire quel est son niveau de difficulté, pour les joueurs et les maîtres de jeu, sa durée moyenne de jeu, dire s'il Public ou non Est-ce qu'il y a beaucoup de combats, beaucoup d'investigations, beaucoup de réflexions Et est-ce que c'est un scénario plutôt tourné vers le simulationnisme ou le narrativisme On peut dire le ou les genres euh, concernés par ce scénario. Ici, on va dire que c'est un scénario de de Fantasy. Et on peut dire le ou les jeux qu'on conseille pour jouer à ce scénario. Ici, on va choisir un jeu On peut ajouter une image pour illustrer le scénario et donner des informations sur le copyright de l'image. L'image choisie doit respecter la licence euh, Creative Commons, comme il est indiqué juste au-dessus. Sur chaque scénario, vous pouvez donner, écrire des notes. Ces notes sont privées, vous les retrouverez dans vos listes de scénarios, ça peut être utile pour un petit peu retrouver ces petits. Vous pouvez mettre un synopsis. Le but de ce synopsis, c'est lorsque les joueurs vont chercher des scénarios, Verront des listes de scénarios, ils pourront lire les synopsis. Donc c'est un texte qui doit donner envie de jouer au scénario. Maintenant, sur le scénario en lui-même, on commence par mettre un texte d'introduction, qui plante un petit peu le décor, et qui sera présenté avant les différentes scènes qui constituent le scénario. On peut mettre des instructions spécifiques pour le maître de jeu, pour lui dire comment est-ce qu'il doit aborder le scénario, comment ce qu'il doit le, le faire jouer donc c'est du texte qui ne sera jamais lu euh, au joueur, et enfin la conclusion du scénario qui, elle, apparaîtra après les différentes scènes. On coche la case pour dire qu'on place le scénario sous licence libre, et on enregistre. Une fois que le scénario est enregistré, on peut éditer les informations qu'on vient de saisir, éditer les lieux qu'il y a dans le scénario, les personnages et les scènes. On va commencer par créer une scène dans le scénario. On lui donne un nom. On peut mettre une image à la scène. On peut mettre des notes. Là encore, ce sont des notes privées. On peut mettre un texte d'introduction. Le contenu de la scène elle-même. Et éventuellement du contenu uniquement pour le maître de jeu. On enregistre la scène. Si on revient au scénario, on peut voir que la scène apparaît. On va créer une deuxième scène dans ce scénario. On peut lui ajouter éventuellement une image. On peut mettre des notes, c'est ce optionnel. Un texte d'introduction, le contenu de la scène, et éventuellement le contenu pour la mettre de jeu. On enregistre la scène, et on peut revenir au scénario. Si on regarde ici, on peut voir que nos deux scènes sont bien listées. On peut demander à prévisualiser le scénario, pour voir à quoi il ressemblera lorsque les gens vont le télécharger. On peut voir ici que le descriptif initial est affiché en dessous du titre, l'image, le synopsis, l'introduction, les instructions pour le maître de jeu, et ensuite les différentes scènes. Et ça se finit avec la conclusion du scénario. On va pouvoir ajouter un personnage, par exemple. Donc, personnage, on lui donne un nom. On dit si c'est un personnage faible, moyen, fort ou mortel sachant qu'il est possible de dire qu'il a une capacité spéciale, qui elle-même peut être faible, moyenne, forte ou mortelle. Si on décrivait par exemple Gandalf, on dirait que c'est un PLJ faible, mais qui a comme capacité spéciale forte la magie. On peut ajouter une image, mettre des notes, mettre un résumé, présenter le, rapidement le, le personnage au joueur, et une description un petit peu plus longue, donne un petit peu de, de background, éventuellement des instructions uniquement pour le maître de jeu, concernant ce personnage, et on enregistre. Si je reviens au scénario, on va voir que pnj apparaît, je vais créer un deuxième personnage, je vais lui mettre une image, uniquement une description je l'enregistre on revient au scénario on va ajouter un lieu dans ce scénario on va lui mettre une image on peut mettre un peu comme pour les personnages des notes, un résumé, une description Seule la description est vraiment nécessaire. Bon, enregistre. Si on revient au scénario et qu'on demande la prévisualisation du scénario, vous pouvez voir que, sur le synopsis, le texte d'introduction, les instructions de ProMNJ, ensuite, les lieux qui apparaissent, là enfin, j'en ai un, puis les personnages, j'en ai deux, puis les scènes, la deuxième ayant une image, et on finit avec la conclusion. Une fois qu'on est content de ce qu'on a saisi, on peut demander la publication du scénario en cliquant sur enregistrer et soumettre la publication. Le scénario sera alors revu et finira par être publié et donc visible par tous les joueurs qui pourraient vouloir y jouer.